Alors là, on attaque vraiment euh, une grosse partie du sujet parce que je sais que le sujet de la confiance en soi, c'est vraiment un sujet qui, euh, qui est particulièrement attendu ce soir. Euh, j'ai vu passer déjà beaucoup de questions que vous avez fait, euh, que vous avez rentré en vous inscrivant et, et vraiment la confiance en soi, c'est beaucoup revenu. Alors, pareil, sondage. Moi, j'ai besoin de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Euh, la question est, êtes-vous déjà passé à côté d'une rencontre de peur d'être rejeté cette fameuse peur du rejet, est-ce que du coup ça vous a bloqué à un stade ou à un autre de la rencontre hein, de, Aux premiers échanges, à la rencontre, après Dites-moi si, euh, si ça vous a déjà bloqué dans votre vie. Alors, au vu de ce qu'on s'est dit au premier chapitre, c'est-à-dire des conséquences euh, négatives que le manque de confiance et le manque de confiance en soi pouvaient avoir euh, sur, euh, sur nous, moi je veux vraiment commencer ce chapitre-là en vous rappelant qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas « Oh là là, je manque de confiance, donc je ne rencontrerai jamais l'amour, ma vie est foutue. » Non. Si vous êtes là, et là, je veux du like. <rire> je veux du like parce que je veux que, que vous ayez l'honnêteté de, de reconnaître ça. C'est que mine de rien, même si vous êtes beaucoup parasité par ces pensées, « J'y arriverai pas, ça marchera pas, ça marche pas, ça marche pas. » Pour autant, si vous êtes là ce soir dans ce la, dans ce live, c'est que vous y croyez quand même, que vous avez envie d'y croire, qu'il y a une partie de vous, peut-être non mentalisée, mais une partie dans vos tripes, euh, qui a quand même suffisamment confiance dans le fait que ça puisse être possible. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là. dites-moi, euh, Likez si, euh, si vous dites, « Ouais, peut-être quand même au fond de moi, je ne suis pas là par hasard ce soir. Euh, » Et du coup, moi, c'est vraiment à cette énergie-là que j'ai envie que vous vous connectiez, parce que c'est vraiment ça qui est important. Euh, dans la rencontre amoureuse, c'est là. Ce petit truc au fond de vous qui vous fait dire, « Ouais, quand même, il y a quelque chose qui fait, qui fait que j'ai envie d'y croire. OK Alors, du coup, on va rentrer vraiment dans euh, les, les, les conseils euh, pratiques, mais surtout les conseils en termes d'état d'esprit. Comment booster sa confiance en soi à chaque étape de la rencontre On va commencer, euh, du coup, euh, par... La première étape, logique, on va faire ça de manière chronologique. La première étape, ce sont les premiers échanges. Et finalement, vraiment, j'ai vraiment envie que vous compreniez l'importance euh, dans, euh, ces, ces dans ces premiers échanges de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Okay C'est vraiment l'état d'esprit qui est important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que selon dans quel état d'esprit on va être, ça va sans doute déterminer toute la suite euh, et la possibilité surtout qu'il y ait une suite dans les échanges. Alors, déjà, l'idée, c'est vraiment que vous fassiez baisser la pression dès le départ. Et donc, c'est important de se rappeler que tout ne se joue pas sur une personne. Tout ne se joue pas sur un échange non, au départ, rappelez-vous bien de ça, au départ, il n'y a pas d'enjeu. En face de vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, vous n'avez rien à perdre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir peur de perdre quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait même pas si ça matcherait, si c'est intéressant, euh, si, euh, si voilà le, le contact sera fluide, agréable, etc. OK Donc, c'est vraiment... Je comprends, hein, parfois, on en a marre d'être seul, marre d'être célibataire, et du coup, on a un peu envie de se, se jeter euh, comme ça. Euh. Dans, dans la rencontre et, et de croire que quelqu'un qu'on connaît même pas, ça serait très important pour nous. Mais non, baissez la pression. Dites-vous qu'il n'y a pas d'enjeu sur une personne et surtout qu'il n'y a pas d'enjeu avec un inconnu. Ça, c'est vraiment important. Mon deuxième conseil, c'est vraiment à ce stade-là de prendre tout ça avec curiosité et un certain sens de la découverte quelque part. OK Donc, concentrez-vous plutôt sur le plaisir de regarder qu'il y a, de regarder les profils sur le plaisir, de discuter avec, euh, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parfois, ça sera chouette. Parfois, ça sera moins chouette. Parfois, on aura une réponse. Parfois, on n'en aura pas. J'ai envie de vous dire, c'est la vie, ça. C'est la vie. Et prenez ce plaisir-là de la découverte, de la curiosité. OK En tout cas, ayez cet état d'esprit de curiosité. Euh, ça, ça vous mettra plus en confiance que si vous pensez tout le temps au résultat. OK euh... Troisième conseil. Rappelez-vous que lors des premiers échanges, ou même du tout premier échange, euh, l'idée, c'est de créer un lien, d'être sous une forme de connexion euh, avec l'autre. Et du coup, quoi Du coup, alors, je ne veux pas du tout euh, spoiler les prochains lives et les sujets des prochains lives qu'on fera ensemble. Mais pour autant, je vais quand même vous donner un conseil là-dessus. C'est-à-dire que si je commence à, à un premier échange avec « Salut, ça va ?», quel lien on a créé quelle connexion on a créée Alors pourquoi je vous en parle de ça dans le cadre de la confiance Parce que si on commence comme ça, et dites-moi si osez me dire si vous vous reconnaissez là-dessus, on est entre nous, vous pouvez y aller. L'idée, c'est de faire changer les choses. Euh, si on commence par un « salut, ça va », on prend vraiment le risque qu'il n'y ait pas de réponse. Et quand il n'y a pas de réponse, on perd la confiance en soi et hop, rebelote. Et si on n'a pas confiance en soi, on va être encore plus balbutiant quelque part sur les prochains échanges. Donc, c'est vraiment important aussi de se mettre dans des bonnes conditions pour ne pas auto-créer, auto-générer un manque de réponse ou un, ou un refus. Ok Si ça vous parle, clique euh, en bas à droite de votre vidéo. Passons à la deuxième étape, qui est souvent aussi une étape clé, qui est très redoutée quand on n'a pas confiance en soi. C'est comment oser proposer le premier rendez-vous Alors, j'ai envie de dire en proposant tout simplement. Alors, quand je dis ça, ça ne va pas beaucoup vous aider. L'idée, c'est vraiment que oui, on propose. On ne fait pas des nœuds au cerveau à ruminer, ruminer, ruminer, ruminer. Parce que là, on va vraiment être dans un manque de confiance et on risque vraiment de, de le faire ressentir à la personne qui est en face de nous. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire pas n'importe quand, pas n'importe comment et pas dans n'importe quel état d'esprit. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'état d'esprit à cette étape-là, c'est encore une fois, je vais ancrer ça dans votre tête, c'est qu'à ce stade-là non plus, il n'y a pas encore d'enjeu. On ne joue pas sa vie, même si les échanges ont été euh, sympas, même si la personne à ce stade nous a plu. Qu'est-ce que ça veut dire si on en est là Ça veut dire... Voilà, que, euh, de, que nous, on a, on a potentiellement l'envie de, de rencontrer. Et moi, je crois, de toute façon, et c'est ça qu'il faut vous dire en, tant en termes d'état d'esprit, c'est qu'au pire, ce qui vous fait peur, c'est d'avoir un nom. OK. Et là, rebelote, un nom à ce stade, c'est pas si grave. Parce que même si vous avez des échanges qui vous ont plu, il manque quand même quelque chose de primordial à ce stade, c'est d'avoir rencontré la personne, c'est-à-dire d'avoir vraiment su si elle nous plaisait. Et du coup, potentiellement, dites-vous que cette personne-là, elle ne vous plairait pas du tout. Donc, un non, ce n'est pas, pas dramatique, en fait. Il ne faut vraiment pas le prendre de cette manière-là. OK Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas proposer, euh, tant que vous êtes dans cette peur du non, ou en tout cas, dans un moment où vous êtes dans cette peur du non. Parce que là, encore, l'énergie va s'en ressentir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a peur des, des, des refus Très souvent, on propose trop tôt, comme presque pour se débarrasser du sujet. Et là, c'est souvent une erreur, parce que euh, très, très souvent, ce qui m'est raconté, c'est que j'ai peur du non, du coup, je propose tout de suite. Mais là, ça fait flipper pour le coup. C'est-à-dire que on va se dire, si vous proposez au bout d'un message ou deux messages, on va se dire, premièrement, bah, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai envie de rencontrer ou qu'elle a envie de rencontrer. Euh, elle a envie de rencontrer pour rencontrer. Donc, ça, ça, ça donne un ton qui n'est pas forcément le plus, euh, le plus propice. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, du coup, ça va, ça va braquer la personne. La personne va se poser beaucoup de questions. Je trouve que ça amène énormément de doutes. OK Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre confiance avec tout ce que je vous ai dit pour proposer le rendez-vous. Et pour cela, proposez le rendez-vous en vous appuyant sur votre ressenti. C'est-à-dire, posez-vous ces questions-là. Est-ce que les échanges sont fluides Est-ce que l'autre répond euh, de manière euh, volontaire ou est-ce que je suis en train de lui extirper une réponse, de le relancer, de le relancer Proposez si vous sentez que l'échange est plutôt fluide, plutôt agréable. Parce que si vous sentez que vous êtes déjà en train d'aller au forceps, très certainement que si vous proposez, la réponse sera non. Je, je mettrai à peu près ma main à couper. Donc, du coup, pareil, un non, comme on sait très bien que ça risque de vous faire encore plus perdre confiance, mettez-vous dans des bonnes conditions. Une rencontre n'a de sens que s'il y a quelque chose de, de sympathique qui est en train de s'instaurer. Ok Dernière chose qui me paraît importante, c'est, euh, et pour faire baisser la pression, focalisez-vous sur vous, plutôt que de vous focaliser sur oh, « Est-ce que l'autre va vouloir Est-ce que l'autre va vouloir Est-ce que l'autre la va vouloir ?» Non Posez-vous la question de « est-ce que vous, vous, vous voulez ?» Encore une fois, est-ce que vous voulez à tout prix faire des rencontres ou est-ce que c'est cette personne qui vous intéresse Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Ne proposez que vraiment, si vous, vous ressentez l'envie, parce que c'est cette personne et pas juste « je veux rencontrer, je veux rencontrer pour me rassurer. Okay » Ok Dernière étape, euh, souvent euh, clé, comment on fait pour ne pas paniquer <rire> lors de la rencontre alors, si on arrive à ce stade-là, bravo, c'est que vous avez bien appliqué toutes les autres euh, étapes. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que avoir le cœur qui bat, euh, avoir un petit peu les, les frissons comme ça, c'est normal et c'est plutôt chouette. En revanche, la panique, bon, ça, c'est évidemment une autre histoire. Alors, toujours pareil, on se met dans le bon état d'esprit, OK On met les choses à leur juste place. Euh, encore une fois, la rencontre, L'idée, c'est vraiment d'être dans quelque chose du plus euh, vrai possible. Euh, ça veut dire on va vraiment pouvoir ressentir si l'autre nous plaît, si on plaît à l'autre, si on a des choses à se dire, etc. On est encore une fois dans un mode plutôt découverte. L'idée, c'est de ne pas avoir d'a priori sur ce qui pourrait se passer. On n'en sait rien. Il y a des chances qu'on ne se plaise pas, il y a des chances qu'on se plaise. Et quelque part, partez plutôt dans la rencontre en vous disant que statistiquement, il y a plus de chances qu'on ne se plaise pas plutôt qu'on se plaise. Mais plutôt que de le vivre mal, vivez-le comme quelque chose qui est normal. Euh, je vous prends un exemple, c'est comme si vous marchez dans la rue, toutes les filles que vous croisez ou tous les hommes que vous croisez, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, j'ai une attraction de dingue !» Ça, c'est la vraie vie. Bah, c'est pareil avec la rencontre euh, suite à un chat. Il y a, dans la plupart des cas, on ne se plaît pas. Et dans un certain nombre de cas, on se plaît. Mais c'est ça qui compte parce que finalement, n'a-t-on pas besoin d'une personne Ok la deuxième chose, dans le cas où on ressent, ou la personne parfois nous, nous le dit ou nous le dit après coup, on n'a pas plu à la personne. Moi, je ne veux vraiment pas que vous le preniez pour vous. Parce qu'en fait, le fait qu'il n'y euh, ait pas eu d'attirance, ça ne dit rien de vous. Ça dit quelque chose... De, du, du match, c'est-à-dire de, de la rencontre des deux, et ça dit quelque chose de l'autre. Où il en est dans sa vie Quels sont ses goûts Qu'est-ce qu'il attire de manière générale Ça ne veut pas dire que euh, vous êtes bon euh, ou bonne à jeter et qu'il et que euh, euh, y a une vraie remise en cause de qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas vous qui êtes remis en cause pour ce que vous êtes. Donc, du coup, n'allez pas à la rencontre aussi en position d'infériorité. Euh, ne vous mettez pas dans cette posture, oh, il faut absolument que je plaise à l'autre. Non, il y a quelque chose qui me paraît tout aussi important, c'est que l'autre vous plaise aussi. Okay et là encore, hop, on remet le focus sur soi. C'est vraiment important. La dernière chose que je voulais vous dire sur ce sujet, euh, c'est de se rappeler que, et c'est très important de se rappeler qu'on n'attend pas de nous qu'on soit parfait. On attend qu'on soit vrai. Okay. La rencontre amoureuse, pour qu'elle puisse aboutir, elle aboutit à partir de deux personnes qui se sont euh, rencontrées et qui ont une certaine forme d'authenticité. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, même si c'est pas vu maintenant, ça se verra plus tard. Okay. Donc, ce n'est pas du tout la perfection qu'on recherche. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment cette authenticité. Parce que du coup, est-ce qu'on a vraiment... Et là, je vous pose la question, mettez-moi un like si, euh, si ça vous parle. Est-ce qu'on a... Vraiment, vraiment envie de rencontrer monsieur ou madame sans défaut, sans faille, toute lisse. Moi, je crois que ça serait un peu ennuyeux. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous parle, tout ça Dites-moi. Alors, du coup, euh, avant de prendre vos questions, euh, réponse au sondage. Sondage, je vous rappelez la question, c'était « Êtes-vous déjà passé à côté d'une rencontre de peur d'être rejeté ?» Majoritairement, oui. Voilà, donc… Encore une fois, euh, voilà, je ne suis, suis pas très surprise et du coup, je pense que la, la suite de ce live va encore plus être parlant pour vous. Alors, je vais prendre des questions. Euh, première question, comment aborder ma situation professionnelle pas top et ma maladie Ok, alors, bah, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce qu'on disait euh, juste avant. Euh, on n'a pas besoin d'être parfait pour faire une rencontre. Ok. Euh, alors, je vais être honnête, il est vrai que il euh, y a certaines choses, forcément, il y a certaines personnes qui vont se fermer. OK, ça, on ne peut pas le nier. ça sera certainement le cas, mais j'ai envie de te poser la question. Très sincèrement, crois-tu que de toute façon, tu imaginerais construire une relation amoureuse, euh, saine, sereine, euh, épanouissante avec des personnes qui seraient fermées pour ce genre de choses Donc, les personnes qui se ferment à cause de ta situation euh, pro ou de ta maladie, de toute façon, tu ne pourras rien faire avec elle. Okay l'idée, c'est plutôt de se dire voilà, qu'il y a une partie euh, des personnes avec qui tu seras amené à interagir euh, qui ne se fermera pas. Et c'est vraiment plus sur elle qu'on va miser euh, pour la rencontre. Alors, concernant l'emploi, pour moi, l'idée, euh, et même, je prends l'exemple, je ne sais pas si c'est ça ta situation, mais même euh, si, si tu es au chômage, etc., c'est de partager plutôt ta perspective de vie. Alors, c'est de ne pas le cacher, mais pour autant, ne pas focaliser là-dessus, mais plutôt dire où tu en es, euh, quelle perspective tu auras envie d'avoir dans ta vie professionnelle, même si c'est flou, même si aujourd'hui, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de se dire euh, « euh, bah, Voilà, aujourd'hui, je me pose, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai vraiment envie de vivre ça ou ça euh, dans, dans ma vie. » Et tu élabores là-dessus. Okay ce qui est important pour toi, enfin, euh, ce qui est important pour l'autre et ce qui est important de manière générale, euh, ce n'est pas ton métier, en fait. Et là, je lance un appel à tout le monde. Évitez comme première question euh, quand vous prenez contact avec quelqu'un ou deuxième, de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie Moi, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Dites-moi si vous êtes d'accord. Je veux du like, je veux changer les mentalités. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Le petit cœur, si, euh, si c'est le cas. Okay ce qui est important, c'est ce qui vous fait vibrer c'est ce pourquoi vous voulez le matin et c'est pas forcément votre job euh, c'est ce que c'est vos perspectives vos projets vos rêves c'est ça qui est important c'est ça qu'il est intéressant de partager c'est beaucoup plus profond ça comme échange ok euh, concernant la maladie moi je pense pas que tu as en parler dans le profil parce que ta maladie c'est pas ce qui te représente, je veux dire, c'est pas tu, tu n'es pas ta maladie, c'est pas ce qui te définit. Moi, je dirais plutôt que il s'agit d'échanger, de partager quand tu le sentiras au fur et à mesure des échanges euh, sur ta maladie et surtout rassurer l'autre sur le fait que oui, tu es ouverte à ouvert, ouvert, je sais pas qui a posé la question, euh, à une rencontre amoureuse. Oui, elle est possible. Et si ta maladie implique certaines choses, comment elle est possible et vraiment Partager tout ça et partager ta vision de la vie de manière générale parce que tu n'es pas que ça, ok Est-ce que ça vous parle Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas d'un point de vue pro ou d'un point de vue euh, maladie euh, N'hésitez pas à, à mettre un cœur pour nous dire que vous êtes concerné aussi. Alors, autre question, euh, comment accepter le rejet Ah, alors déjà, euh, moi j'aimerais bien que tu t'enlèves de la tête qu'un non, ça veut dire qu'on te rejette, ok la rencontre s'est faite de plein d'ingrédients. Et comme je le disais tout à l'heure, ça dit plus sur la personne que sur toi. Euh, c'est une question de connexion aussi entre, entre deux personnes. Donc, si tu parles de rejet, c'est que toi, tu interprètes ça comme un rejet. Mais ça, c'est ton manque de confiance qui te fait voir la, la, la vie de, de cette manière. Tu ne peux pas être attiré par tout le monde, tout le monde ne peut pas être attiré par toi. Et si jamais tu dis « oui, mais moi, je suis jamais attiré, enfin, je n'ai jamais personne qui a l'air d'être intéressé par moi », ok, je peux, je peux tout à fait l'entendre, mais plutôt que se dire « je suis rejeté, je suis rejeté », là aussi, on n'est pas dans une bonne énergie, travaille à ce que tu pourrais faire évoluer. L'état d'esprit, Mais ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler ce soir, euh, potentiellement ton profil, et ça, sans vouloir spoiler, euh, c'est ce qu'on verra sur un prochain, sur le prochain live qu'on fera ensemble, euh, sur les conversations, etc. Soit vraiment dans une démarche évolutive, constructive, sans t'auto-flageller, sans, sans se juger, mais dire, bon, la situation, elle est ça, faisons en sorte que ça aille mieux. OK Regardez où ça bloque et où tu peux, euh, où tu peux agir. Dernière question pour cette partie, comment faire le premier pas quand on est un grand timide Oui alors, ma réponse va être très claire. En le disant, en disant qu'on est timide, avec simplicité, pourquoi pas avec humour Je trouve que l'humour, ça fait toujours très bien passer, puis ça donne envie d'interagir. Et même si on ne met pas d'humour, ok, mais en tout cas avec une simplicité, par exemple, en disant, bah, de manière générale, je suis assez timide, mais là, j'avais vraiment envie de t'écrire un mot. Restez sur quelque chose d'assez léger, en mode sympa, sans pression, juste... Voilà, on tape à la porte et puis on voit bien, euh, on voit bien ce qui se passe. Okay Mais je crois que c'est vraiment très important de ne pas être fake, c'est-à-dire de ne pas essayer de jouer euh, le mec pas timide de, de, parce que le vernis finalement craque assez vite. Et du coup, si on sent que la personne est un peu fausse, on va vraiment mettre en doute et du coup, pas, pas avoir confiance en cette personne. On va dire, bah, si ça c'est fake, tout le reste est fake aussi. Assumer sa timidité, pour moi, c'est le meilleur moyen et euh, je trouve, euh, dites-moi si vous partagez cet avis, ça m'intéresse, je trouve qu'une timidité à assumer, c'est plutôt mignon. Voilà, si vous trouvez ça mignon aussi, likez. Ou si vous avez envie maintenant, à partir de maintenant, de trouver ça mignon, likez aussi. OK, le petit cœur. Alors, récap de cette partie. Du coup, première chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour susciter l'intérêt. Vraiment, au contraire. De toute façon, personne n'est parfait. Donc, euh, je trouve que c'est presque hors sujet, finalement. Deuxièmement, il n'y a aucun risque à exprimer ce dont on a envie. Euh, et et j'ai envie d'en rajouter un autre. C'est que on ne joue pas notre vie à chaque message, finalement. Hein, et on ne joue pas notre vie à chaque rencontre. Voilà, euh, baisser en pression par rapport à, à l'enjeu. La troisième chose, c'est assumer sa timidité, sa réserve, sa gêne, parfois. Bah, Faites-le et ne cherchez pas à la cacher. C'est vraiment important. Est-ce que tout ça, c'est OK C'est au clair pour vous Un cœur si c'est le cas. Avant que je passe à la, à la partie d'après. Alors, chapitre 3. Là, on va apprendre un autre focus. C'est comment développer sa confiance en l'autre pour s'ouvrir vraiment à la rencontre.